Salut les gars c'est Julien Fontenoy J'espère que vous allez bien On est de retour sur ces plots Forcément vous avez vu la vidéo 1,7 million de vues Parce que je me suis cassé les fesses sur ce poteau L'idée de base vous l'avez compris C'était pas de me casser les fesses C'était d'enchaîner tous ces plots Ici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 plots à faire sur la roue arrière un The floor is lava, interdiction de redescendre à chaque fois Une fois que je suis sur le premier poteau, il faut aller jusqu'au dernier Donc s'il vous plaît, plus que 103 000 likes Marquez déjà un petit pouce bleu dans la vidéo, ça fera plaisir Aujourd'hui, il y a plein de défis avec le trial et avec l'enduro On prend des risques, c'est parti Allez, let's go c'est super chiant en fait faudrait que je parte d'ici tu vois mais faut en plus que je saute par dessus celui-là alors on va tricher un peu ça changera pas le défi en soi mais là au moins je vais partir en face ça me fera déjà une difficulté en moi le problème là c'est que je me bride inconsciemment j'appuie pas à fond sur mes pédales du coup je monte pas assez haut alors qu'il faudrait vraiment que j'aille de l'avant Et... Ça fait flipper parce que je me souviens de cette gamelle où j'avais zippé à côté ça peut faire mal L'idée tu vois c'est vraiment de partir roue arrière Et là je décale ma roue avant un peu à côté du poteau pour vraiment avoir de la place Et là je me jette, mais ça fait peur Et de deux, allez plus que neuf One hour later 3 plots, on avance petit à petit. Ça doit faire euh, une heure. Tu marqueras dans les. Juste ici combien d'essais de... j'en suis là. Je pense qu'il y a au moins 100 essais déjà. Ça fait une heure qu'on y est. Oh là là, que 3 sur 11. J'en peux plus. J'aimerais bien y arriver quand même. En fait, regarde, viens voir. Celui-là, il est trop chaud. Parole de le rater. Je l'ai mis en équerre le truc. Là ça va être monstrueusement chaud pour la prochaine fois Il a vrillé Ouah ça va être sacrément chaud maintenant Ok, pour le coup il a un peu une sale tête Faudra se dire qu'il faut pas y rester trop longtemps celui-là Du coup j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il en restait 5, putain Les plus faciles en plus Allez, deuxième essai là non à peu près <rire> petit à petit, je commence à les enchaîner là je sois bien décontracté quand je fais les mouvements, pas stressé J'ai vu la frayeur là, j'ai vu le poteau dans ma tête je commence à devenir chaud là oh là, 6, j'ai senti que ça a bougé ça c'est ça qui m'a fait défaut. Putain, je sais pas comment je vais faire du coup là. Ouais, ah, j'étais nickel. Bon, ça va être vraiment chaud à faire. Tous les chapeaux, là, à force de passer dessus, ils commencent tous à, à bouger un peu. Mais alors, celui-là, ça fait 3 heures qu'on doit y être. 3 heures, les gars. Je pense que dans les vidéos, on essaie de couper pour dynamiser à fond la vidéo. Mais bon, on se rend pas compte tellement c'est dur. Ça paraît simple, hein. Mais regardez déjà la hauteur du truc. Ça fait déjà 1m20, 1m25. Il faut déjà monter là-dessus et après tenir. Ah, allez, jamais rien lâcher, les gars. L'important, c'est de passer ici. Après, faut être focus, mais celui-là, c'est le piège du milieu. Allez, j'arrêterai pas tant que je suis pas passé. Hein. Ça y est une deuxième gamelle Bon après tout ça fait plus de vue de tomber que de réussir Donc euh... ah je me suis pris dans la hanche bon, ça fait 3h30 qu'on est là dessus les gars J'en peux plus, on en a fait 6 Et en plus le dernier il commence vraiment à bouger là bas C'est une horreur Là on va aller faire un autre truc J'arrêterai pas tant que je suis pas passé hein. Avec le VTT Enduro on va essayer de rouler sur un mur Avec les voitures à droite et à gauche vous allez voir ça va être bien chaud aussi J'espère que je vais pas mettre autant d'essais En tout cas 6 jamais fait autant de plots Si vous voulez que je revienne et que je tente encore tout Et eh ben vous le marquez dans les commentaires J'essaierai à nouveau de tenter ces, ces 11 plots Mais là euh... ah la hanche fait mal Vas-y on va remonter au camion euh, faire l'enduro Mec j'ai complètement explosé la roue avant Ça tourne plus On le voit là elle est en 8 Elle est comme ça là tu la vois Et mince Bon même si j'ai pas besoin de la, la roue avant en vrai hein, pour ce genre de truc Mais ça va être plus compliqué pour le coup là Bah allez, hein. petite session rayonnage ce soir, ça fait plaisir On va aller boire un petit coup de bang tiens Le sponsor de la vidéo pour euh, que je puisse me racheter une jante là avec ce sponsor là Et voilà. Petit coup de bang, ça c'est bien mérité Bon oh, mec pendant 3h30 j'ai pas bu une seule goutte ça fait tellement du bien du coup comme je vous ai dit bang sponsor de cette vidéo vous les connaissez maintenant sans sucre sans calories juste de l'énergie j'aurais peut-être dû en boire un peu plus tôt pour euh, passer mon record donc six poteaux je m'en euh, aller suivre Bang. pour acheter une jante grâce à eux changer le matos ça fait partie euh, aussi des aléas du, du sport quand tu fais du vélo comme ça tous les jours bah, tu casses un peu du matos donc euh, il te faut des partenaires pour euh, changer le matos merci à bang allez ça continue et j'ai quand même toujours mal à la hanche hein. là je vais switcher je vais prendre le vtt enduro et on va tenter comme je l'ai dit le petit mur qui est en haut bah c'est parti suivez moi le défi vous le voyez derrière moi l'idée ça va être de rouler sur le mur qui est Juste derrière, il n'est pas très large et surtout vous le voyez, il y a des voitures qui passent à côté, des deux côtés. Donc il va falloir déjà avoir une première phase de montée et après le mur il fait peut-être 50 mètres, pas très large, vous verrez. Donc euh, c'est mon défi. Ça fait des années, je suis juste à côté de mon lycée où j'ai grandi. À chaque fois que je passais devant, j'ai dit, oh, ce serait trop bien de le faire avec le vélo. On va essayer aujourd'hui, on croise les doigts pour pas tomber puis euh, c'est parti, je vous emmène en caméra embarquée. En plus, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai acheté la nouvelle GoPro 9, vous allez me dire si vous voyez la différence dans la qualité d'image. Ça vaut le coup quand même que j'ai acheté cette caméra. Allez, c'est parti! Okay. Oh putain! Il n'y avait pas de voiture en fait! <rire> Premier essai! Ça va, il n'y avait pas de voiture! Comme quoi, ça peut être dangereux là! On part sur un deuxième essai! ça a fait flipper les voitures à côté oh là là là là yes Wouh Oh alors attends ça arrive derrière ouais ouais ouais t'inquiète je suis sur la route c'est là qu'elle me dit que je suis timbré elle a pas vu avant hein. voilà ça fait plaisir ça et j'adore parce que quand je suis revenu juste par la route c'est là où je me suis fait klaxonner genre la nana qui me dit oh tu es timbré j'étais sur la route t'as pas vu avant j'étais sur le mur <rire> Et c'était marrant, il y a un gars, il, franchement, il a bien joué le jeu. Il est passé à côté de moi, il a ouvert la fenêtre, j'ai dit, waouh, il y a du level là Tu le verras, tu l'entendras dans la caméra. En vrai, c'est super long. Je suis focalisé sur le mur, je vois que le mur. Et ben voilà, défi réalisé. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et d'ailleurs, euh, tous mes produits sont dispo sur la boutique si vous voulez me soutenir et vous aussi euh, avoir tous les produits ride. Shop.wallienfontenoy.fr. Allez, nouveau défi J'étais prêt à l'écraser, mais regarde ce qu'on va faire. Je vais prendre la canette, j'ai le vélo qui est déjà là-haut, en haut du camion. Et ce qu'on va faire, le but c'est de l'écraser pile poil comme ça. Avant de la mettre à la poubelle Normalement pas besoin de la roue avant pour faire ça Donc euh, on va la mettre là Normalement pendant les démonstrations avec le bomber show On met quelqu'un et la canette on la met entre les jambes Donc euh, si, si vous êtes courageux, marquez dans les commentaires les gars Qui oserait se mettre allongé comme ça avec une canette entre les jambes Si c'est le cas, bah, je vous invite sur des démonstrations du bomber show Et on le fera ensemble Impeccable, on est pas mal du coup bah, on va trouver une poubelle Tiens il y en a une là Et puis on va changer de spot hein. Pensez à recycler les gars Et puis je mettrai ma jante avec dans la poubelle hein, Parce qu'on va la recycler aussi hein. ah, Allez dernier petit défi Regardez ce que j'ai trouvé J'ai un parachute Du coup on va se faire une petite euh, traversée ici Le plus vite possible Je sais même pas comment ça se met Je sais pas si c'est un intérêt Mais on va s'amuser Le vélo parachute C'est parti Normalement ça se met comme ça a la base ça sert pour les, euh, les gars qui s'entraînent genre au football américain ou les, ou les footballeurs pour avoir de la résistance euh, ça, Je vais m'en servir avec le vélo comme ça ça va me faire ma prépa physique Pas comme si j'avais pas suffisamment fait de vélo aujourd'hui quoi Je vais essayer de pédaler à fond d'ici et genre je le lâche en mode best jump pour voir ce que ça donne et... oh Ah ça ah Woohoo! J'ai fusé, j'ai trouvé un nouveau système pour s'entraîner, à pour pédaler plus fort, un système d'entraînement. Je vais le proposer aux équipes de route. On a peut-être un brevet à déposer là. En vrai c'est marrant, tu sens un truc qui tire derrière comme ça. Pas une grosse résistance mais tu sens un petit truc qui tire. C'est rigolo. Bon bah voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, mettez un petit pouce bleu pour ma hanche, que j'aurai un petit bleu moi je pense. Donc euh, merci à vous, j'espère que ça vous a plu. Merci à Bang qui a sponsorisé cette vidéo avec laquelle je vais me servir pour euh, changer ma roue avant. Parmi le premier, les poteaux ou le mur en, en enduro, lequel euh, passage vous a le plus plu Lequel pour toi était le plus impressionnant Marque -le dans les commentaires. Et puis bien sûr il y a ma boutique, les gars. Ciao, bon, ride.